Brugel est compétente en matière de tarification du secteur de l'eau et de la distribution de l'électricité et du gaz en région bruxelloise. En effet, les gestionnaires de ces réseaux et infrastructures sont des entreprises qui ne font face à aucune concurrence. Vu leur situation monopolistique, il est normal qu'elles ne fixent pas elles-mêmes les tarifs d'application pour le client final. C'est pourquoi Brugel valide ces tarifs au moyen de différentes méthodologies tarifaires. La méthodologie tarifaire organise la manière de catégoriser les coûts et de les contrôler. La méthodologie fixe donc un ensemble de règles qui permettent aux opérateurs de fixer leurs tarifs. Ces tarifs doivent être correctement calibrés pour garantir une bonne qualité de service aux consommateurs, sans permettre des profits excessifs ou empêcher l'émergence d'une rente de situation des acteurs monopolistiques. La méthodologie tarifaire est toujours adoptée et approuvée en toute transparence. Elle est en effet envoyée pour avis à différentes organisations ou associations et soumise à la consultation publique. Brugel choisit pour chaque secteur le modèle le plus adapté au contexte bruxellois. En début de régulation, Brugel a préféré opter pour un mécanisme propice à un meilleur contrôle et au financement des investissements. Les autorités publiques peuvent toutefois influencer le prix final à la baisse, par l'octroi de subsides ou à la hausse, via de nouvelles redevances ou autres obligations. Brugel a également fixé un cadre incitatif encourageant l'opérateur à une maîtrise efficace des ressources. Le rôle de Brugel est de fixer le tarif le plus juste, tenant compte de la diversité des acteurs et de leurs différentes activités. Sur base de ces méthodologies tarifaires, les opérateurs établissent et soumettent une proposition tarifaire à Brugel. Cette proposition tarifaire est une projection des coûts et des volumes sur plusieurs années. Sur cette base, les tarifs sont fixés pour l'ensemble de la période. Elles se basent sur des principes fondamentaux, tels que la réflectivité des coûts, la non-discrimination, la transparence et la lisibilité des tarifs. Brugel approuve les tarifs liés à la fourniture de l'eau ou à la distribution d'énergie, mais aussi les tarifs liés à la prestation de services techniques ou administratifs. Les méthodologies tarifaires de l'eau influencent l'intégralité de la facture finale, alors que les méthodologies tarifaires de l'électricité et du gaz déterminent environ un tiers de la facture finale du consommateur. Brugel contrôle les tarifs de trois manières. Tout d'abord, lors de la validation des propositions tarifaires. Ensuite, lors de la comparaison des budgets estimés avec les coûts effectifs, ainsi que les volumes projetés avec les volumes effectifs. Le troisième contrôle a lieu en cas de plainte ou à la suite d'un contrôle spécifique. Brugel fixe ses règles et principes pour plusieurs années, de sorte que tant les consommateurs que les gestionnaires peuvent profiter d'un cadre transparent et stable. En tant que régulateur, Brugel se porte garant du fait que chaque euro collecté par les gestionnaires de réseaux et opérateurs sera affecté de la meilleure façon au financement du secteur.